Salut les amis, j'espère que vous avez tous ce magnifique... bien sûr je vous pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas l'amitié aujourd'hui, on est sur k -Faction, le meilleur savoir payé faction du moment aujourd'hui, les amis, j'ai une grosse nouveauté, une grosse mise à jour qui est arrivée sur k -Faction il y a quelques minutes et je vais tout vous l'expliquer aujourd'hui euh, dans cette vidéo, donc on a eu quelques problèmes dans les, les derniers jours et demi, euh avec les lags donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire c'est de focuser cette mise à jour là sur à, pour improuver les lags donc euh, euh, improuver pour que ça lag beaucoup moins pour que pour qu'il y ait moins de lags le, le serveur soit plus fluide etc donc le seul problème qu'on avait en fait c'était que la, avec les femmes de melons que vous avez pu voir dans les vidéos de Float, QCX et d'autres youtubeurs il y avait des femmes vraiment op. qu'est-ce que ces femmes là créaient ils créaient beaucoup d'entités et les beaucoup d'entités sur le serveur il y avait environ 30 000 entités à chaque fois qu'il y avait un clear lag donc c'était vraiment énorme pour les gens qui possèdent des serveurs vous savez très bien que c'est ça qui fait la les serveurs, donc on a décidé de, on était tout le temps à environ à 5-6 TPS, donc c'est pas super bon, sachant qu'un serveur, quand il tombe à 0 TPS, ça crache, et puis il y a des rollbacks, des problèmes qui s'ensuit. Donc, on était vraiment proche du crash et du rollback qui s'ensuit, donc qu'est-ce qu'on qu qu a décidé de faire, c'est vraiment travailler ce aujourd'hui pour une mise à jour farming. Donc, on a rajouté plusieurs items pour le farming, mais juste avant que je vous montre les nouveaux items, je voulais juste vous dire que euh, nous avons augmenté le prix du melon, et nous avons aussi euh, modifié les hoopers, je vais vous en parler un peu plus tard, euh, dans le Un peu plus tard dans le, les trucs que j'ai à vous montrer, mais aussi je voulais vous dire que la prochaine mise à jour va y avoir une nouvelle armure, donc on va vraiment focuser la, la prochaine mise à jour sur le PVP, donc il y aura des nouvelles enchantes sur les ruines, il y aura une nouvelle euh, armure en volcanite, donc ça s'appelle l'armure en volcanite renforcée, nouvelle texture, nouveau euh, à nouveauté sur l'armure. Et puis juste avant euh, que je passe au truc de farming, je voulais vous dire que maintenant, sur le casque en volcanite, si je ne me trompe pas, c'est bien le casque en volcanite, vous avez night vision maintenant. Donc comme vous pouvez voir aussi, vous avez water breeding mais vous allez aussi avoir night vision. Donc euh, c'est juste quelque chose qui est, que vous nous aviez beaucoup demandé, qu'on a décidé de faire dans cette mise à jour-ci. C'est d'ailleurs aussi pour un peu pour le farming, si vous êtes dans le noir et tout, Faut, ça a le pas avec le farming. C'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Donc, on va passer au premier bloc. Donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est le harvester. Donc c'est le bloc de récolte on l'appelle en français, ou vous pouvez dire un Harvester. Comment ce, celui-ci se craft, c'est avec un cœur de volcanite ainsi que euh, du bois. Comment on craft un cœur de volcanite, les amis, je vais vous montrer, c'est très simple. Donc, le Harvester, Harvester est ici, ça prend comme ça pour le crafter, mais le cœur est très, très difficile à crafter. Donc, ça vous prend ne, euh, 8, blocs, euh, 8 blocs de 9... Euh, Volcanite, c'est très difficile à voir. Et bien sûr, le, la redstone au milieu pour alimenter le coeur. Donc, c'est comme si vous comprenez un peu pour faire un harvester. Voilà. Et en gros, qu'est-ce que ceci fait C'est un truc quand même assez cheaté parce que ça prend euh, sur un radius assez important, euh, comme de ici à ici. C'est du 24 par 24. Euh, et ça prend, ça récolte pour vous en fait. C'est un bloc qui va juste simplement miner et récolter pour vous, comme on peut voir ici. Ça récolte la netherwork, le blé, les patates, tout ce qui se pousse, tout ce qui se plante, tout ce qui se pousse. Même, on va voir après une autre technique, mais un, un autre truc là-bas. Donc, comment faut faire pour que ça fonctionne C'est qu'il faut mettre votre terre et il faut mettre l'harvester sur la terre. Par exemple, ici. Si je le mets ici, euh, au deuxième étage, il y a rien qui va être récolté. Mais faut vraiment que je le mette collé au, euh, à la hauteur de où ce que je veux que ça soit récolté. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas Ensuite, celui-ci va récolter et planter pour vous. Donc, il va récolter les patates, va récolter euh, tout ce que vous avez eu dans votre champ, mais même les graines, même il va replanter pour vous. Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, on va juste faire un exemple vite fait avec la, ah oh, ben on a vu celle-là bouchée, donc là il y a des trucs qui se sont rajoutés là. donc la carotte elle s'est rajoutée, ça a leur plantait automatiquement. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut mettre des hoopers en dessous, donc ça vous allez pouvoir vous découvrir par vous-même, mais vous, avez... vous pouvez mettre des hoopers ou des trucs comme ça en dessous pour vous arranger vous et faire des trucs plutôt intéressants. C'est à vous de découvrir comment vous allez pouvoir faire ça, mais vous allez pouvoir aussi faire euh, des farms euh, différentes à, à haute, en hauteur, par exemple comme ceci. Je vous donne un exemple tout con, mais ça peut quand même euh, être pratique si jamais vous voulez faire des farmes. Vous avez à avoir le droit de faire ça. Donc, par exemple, euh, faut pas oublier que c'est seulement, je crois, seulement les items de farm qui peuvent aller dedans. Donc, par exemple, si moi j'ai 12... Euh, oh, des patates. Mes patates, ils vont descendre là et vont descendre dans celui-là. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez faire des, des farms en hauteur. Par exemple, comme je vous dis, c'est très difficile à avoir vu que ça coûte super cher, mais euh, on va peut-être euh, peut faire en sorte que ça soit pas si cher que ça au niveau du shop et que ça soit assez commun au niveau des votes. Donc, dans les votes, c'est quand même 5 ou 6% que vous pouvez obtenir dans les votes. Donc, il faut vraiment voter pour le serveur. Pour, ça aide beaucoup le serveur et vous, vous avez euh, des items, un item, du moins, un des, vous avez une chance d'avoir un des items les plus cheatés du serveur. Ensuite, ensuite ça récolte aussi le euh, canastique la canabi, le cana, euh, cactus ainsi que euh, la canne à comme vous voyez ici ça récolte mais par exemple comme je vous expliquais juste avant ça récolte à la hauteur que ceux-ci sont censés pousser donc on sait très bien que le cactus est censé pousser à cette hauteur-ci comme vous voyez en ce moment ça en rajoute plein dans le dans le truc il y en a 31 regardez je spam comme ça comme si ça poussait et normalement il y en a 38 maintenant vous voyez donc ça récolte vraiment tout pour vous ça repousse si jamais ça doit repousser comme là-bas c'est vraiment un bloc qui est vraiment vraiment vraiment OP je, je suis d'accord que le craft est vraiment OP en ce moment les amis euh, mais c'est juste pour le début. Peut-être que plus tard, le craft va devenir un peu plus commun. Peut-être que ça va être juste trois blocs de volcanite ou quelque chose. Pour l'instant, c'est juste que c'est nouveau. On veut pas qu'il y ait de bugs ou quoi avec. C'est pour ça qu'on a rendu difficile. Mais peut-être dans une semaine ou deux semaines, le craft va devenir beaucoup plus, moins difficile. Si vous l'avez dans les premières semaines, bien entendu, vous êtes hyper euh, chanceux parce que c'est super, super important quand même à avoir. On a aussi rajouté une modification sur le Hooper pour fixer aussi les problèmes des lags. C'est euh, le Hooper, il prend maintenant 64 de haut et 20 par 20. Donc, jusqu'à 20 blocs sur le côté, 20 blocs là, 20 20 blocs en diagonale, 20 blocs par là, 20 blocs par là, il va récupérer tout ce qu'il y a dedans. Donc, il va récupérer autant vos graines de merde, autant que vos melons, tout ce que vous mettez dans, un radis, dans son radis, il va le récupérer. Et c'est pour vraiment éviter qu'il y ait des entités par terre et que ça fasse lag le serveur. Comme vous voyez, si je vous montre, en ce moment, on est à 17, à 445... Euh, attends, on est combien? Slash list. Euh, ok, sérieux là. On est euh, 300 sur le serveur... Il y a juste un... Bon, voilà, okay, je vais le refaire. On est 300 plus moi qui est en vaniche. Non, oh, attends, il y a un autre admin qui est en vaniche, je crois. Donc, il doit avoir Mosca. C'est Mosca, je le sais, on voit dans le table. Donc, avec Mosca. Et il y a exactement... Je vais regarder dans la file d'attente sur le site. Un instant. Euh, il y a 50 personnes. Donc, 450. Et il est minuit 16. Donc, il y a énormément de gens qui essaient de jouer au serveur. Je, je sais que c'est chiant de faire la file d'attente. Surtout qu'on n'a pas de, de serveur pour l'instant. Mais nous allons sortir un nouveau serveur bientôt. Avez... J'en ai déjà parlé du IPVP, etc. Donc vraiment désolé pour ça, mais en gros, euh, avant on était à, à genre 10 TPS, 8 TPS et 5 TPS. Donc là, on voit une grosse, euh, une grosse amélioration avec 16. Donc, c'est quand même pas si mal. Donc, ensuite, on a aussi rajouté les blocs que vous nous avez beaucoup demandé. Vous nous aviez beaucoup demandé le, les, les buissons d'énergie, des néphilines ainsi que des pilotes. Donc, voici les textures. Donc, ceci, c'est l'énergie. Donc, il est un peu orangé. Euh, celui-ci est un peu comme vous, voyez, comme vous minez. C'est comme ça. C'est orangé. comme Pareil, comme sur l'énergie. Quand vous, euh, ensuite, minez euh, celui-ci, c'est la néphéline. Donc, comme vous voyez, un peu vert comme la néphiline. Il ressemble un peu au buisson d'XP, mais... Quand même, vous, vous, vous voyez quand même la différence. Je vais vous mettre un buisson d'XP à côté. Vous voyez, le buisson d'XP il ne bouge pas. Tandis qu'eux ils bougent. Vous voyez, c'est plutôt intéressant. Euh... Ah non, lui aussi il bouge en fait, je crois. Ouais, eux bouge. bougent. Mais bref, vous voyez quand même la différence. Regardez, c'est complètement différent. Et euh, ensuite celui en épidote. Et. Celui en épidote, quand il est prêt, ça fait des trucs bleus. Donc, c'est plutôt intéressant, les amis. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire D'ailleurs, euh, les, trois, les trois, ces trois trucs-là, ils sont maintenant obtenables dans la caisse, Kékette, euh, euh, ainsi que dans le, les votes. Donc, on a mis quand même 5-6% de chance sur, euh, de les obtenir en vote. Donc, ils sont plutôt faciles d'obtenir au niveau des votes. Donc, vraiment, votez pour le savoir Nous, ça nous aide. Et vous, vous obtenez des bons euh, buissons, des bons items pour faire des farms. Sachant que ça peut, je sais que beaucoup il y en a qui dire Ouais, ça sert à rien les buissons en épidote et tout. Ça peut servir à quelque chose. Parce que je vais vous quand même vous donner un petit conseil de regarder bien correctement le chat parce que comme on peut voir ici ah, 16 16 énergites pour 500 dollars ah Nifeline Epidote ah Volca ah. Vous voyez, ça peut devenir quand même intéressant quand on réfléchit à certains trucs qu'on peut faire. Donc voilà, je vous laisse sur ça les amis. C'était vraiment la mise à jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas de, re de revenir à la semaine prochaine pour la nouvelle mise à jour. Donc comme je vous dis, il va y avoir des nouvelles textures pour les, euh, les bâtons de force et tout. Ce sera plus des sucettes. Ça va être des spectres ou des specs. Je sais pas comment on dit ça. Il y aura aussi euh, la nouvelle armure renforcée. Donc euh, volcanette en renforcée. Et aussi. Euh, les autres nouveautés qu'on va rajouter pour vraiment euh, com euh, compléter le PvP. Il y aura aussi des nouvelles ruines. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y aura des nouvelles enchantements que vous allez pouvoir obtenir sur les ruines. Ainsi que un bloc. Que je vous gâche, euh, qui va être très utile pour faire justement vos ruines, etc. Un genre de recycleur, un truc comme ça, qui va être intéressant. Ça, c'est le spoil pour la semaine prochaine, les amis. Bien entendu, je ne vous ai pas tout dévoilé, qu'est-ce qu'il y aura dans la semaine prochaine. Si vous voulez vraiment tout savoir sur le serveur, on fait des updates tous les jours. Vous pouvez rejoindre euh, tous les jours, tous les semaines, je veux dire. Et on fait euh, beaucoup de travail tous les jours sur le serveur. Donc, si vous voulez avoir un problème ou quoi, vous pouvez passer sur Teamspeak. On recrute des helpers en ce moment. Donc, si vous voulez devenir membre du staff, vous pouvez nous rejoindre directement via le forum. Vous faites une candidature et notre membre du staff, Malfox, va s'occuper de votre candidature, la traiter. Si vous êtes euh, nouveau et vous ne connaissez pas le serveur C'est euh, cafaction.net Le site, vous pouvez nous rejoindre avec la page Nous rejoindre et si vous êtes nouveau Et que vous cherchez des amis, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord Avec plus de 2000 membres sur notre Discord Vous pouvez nous rejoindre et vous faire des amis Vous faire recruter par des factions, etc Sur ce site Iconz, merci beaucoup de m'avoir écouté On se retrouve très bientôt sur Cafaction pour une nouvelle vidéo Je l'espère les amis Bisous, C'est Iconz, ciao ciao